Coucou YouTube Tu vois le petit personnage que j'ai utilisé pendant cette game Je vais le garder pendant un an. C'est le plus beau personnage du jeu. 2400 CP. Quand tu suis choisis si tu le prends. Bisous. Abonne-toi. C'est du caviar. C'est vrai en plus que c'est du caviar en vrai. La boutique. Oh shit. Les gars. voyez ce skin là Je vais le garder. Mais... Toute l'année. Toute l'année. Ça c'est mon, mon skin de l'année les gars. Alors ça c'est mon skin de l'année les mecs Vraiment Vraiment Vraiment Vraiment Ghostface C'est lequel du coup lui Apparence Ghostface Les gars c'est qui Ghostface Et ça c'est quoi C'est quoi cette arme Mitraillette Lima C'est une nouvelle mitraillette les gars C'est un nouveau truc Look l'exécution oh Elle a l'air bien trash cette exécution C'est bon, quoi les gars Et merde et quand je suis à dans la boutique <rire> Ok il a une exécution et tout apparemment. Bourreau à la hache, fin violente, trop bien, vas-y. Fin violente, génial. T'es passé dessus. Oh là là là là. Oh là là là là là. là là là là Les gars, ce skin, je vais le garder, mais toute l'année. C'est un call. C'est un call que je vous fais. Toute l'année, je serai avec ce skin. Watch us all Ok les gars Alors du coup ce que, ce que je vous propose comme gameplay ce soir C'est l'event Halloween On va faire comme si c'était euh, La soirée spéciale Halloween ce que, ce que je vous propose Tout simplement C'est un petit gameplay au couteau Le nouveau couteau Halloween Donc euh, Let's go hein. On va faire notre première game avec Sox Knife Et on va voir à quoi il ressemble un peu Si il est stylé ou pas Oh merde ah ouais. Ah ouais. Là, on... il est stylé. Euh, donc, ce sera un gameplay extrêmement basé sur les mouvements. Sur l'outplay. Regardez les gars. Regardez. Victime repérée. Il a vu que c'était un bouclier, il a reculé Ah mais c'est le français de tout à l'heure Regardez cette pute les gars Tu te sens mal l'air là C'est un grosse merde hein. C'est pas la première fois Petit chien là Hey, what's up il faut que j'essaye mon couteau. Bon, il marche comme un couteau normal. Euh... J'ai pas à m'en plaindre, il marche très bien. Mais où es-tu Mais où t'es, gros Fucking shade. Il avait une petite moustache, lui, non Ok, on en a un qui campe là-bas. On va aller lui rendre visite. Apparemment, il est au rez-de-chaussée. Donc, ce serait giga méga pratique. Oh, une caisse. Oh, putain, le chien. Oh, dans le trou du cul Je lui ai mis dans le trou du cul à hein, ce bâtard. Hein. Regardez-le, comment il est beau, les gars. Regardez cette tête de troll. J'adore Scream. J'adore ce personnage, les gars. C'est vraiment un giga trashou. Je l'aime de ouf. Hein. Ça mérite une exécution, vu que je l'aime bien. En musique Allez. En musique. T'es content de Activision pour une fois Mec, ils ont fait tout un événement gros où ils ont sorti une nouvelle arme etc et tout La nouvelle arme est sympa La nouvelle arme est sympa, juste la mire est dégueulasse Mais ça bon ouais, on va pas râler D'une mire d'une arme Qui a fait ça C'est qui qui a jeté une termite sur mon tracteur C'est tellement la zone, des, euh, la zone des rats ici Il a envoyé une termite, il s'est caché Et là, il y a une balle de sniper qui vient de taper dans le bac de mon camion. Je pense pas qu'il soit en l'air, je pense juste que c'est le dénivelé de, de l'herbe qui fait croire qu'il est en l'air. Mais il est absolument pas en l'air, il est juste là en fait. Ah, ouais, c'est ça. Qu Quoi Génie. Bon, ça, ça, tu pouvais pas le tanker avec un trophy, mais très très joli mou. Là. Monsieur Batac051, je, je suis admiratif du mouvement que tu viens de faire. Bravo. Et là, on va partir sur une petite exécution, les gars. Je pense que c'est la. Attends. Chou, la glissade. Et le one shot au couteau. On adore. Mbot. Mbot mort. Il va se passer un truc là non Ah c'est bien ce que je me disais. Ça vous dit chat qu'on fasse un... Merde. Ah. Il commençait vraiment à s'éloigner. J'ai, euh... Je voulais faire un 3-6 couteau mais j'ai pas eu le temps les gars. Il manque un kill Comment ça il manque un kill Il s'est pris, dans... pris dans les pneus les gars, je sais pas quoi vous dire. Il y a une Termite qui a, qui a pas compté. Bon oh, c'est pas grave les gars, c'est des choses qui arrivent. Il y a moyen que ce soit... Il y a les gars, il y a moyen, si vous regardez le replay ou quoi, ou, euh, ou que vous faites un clip, il y a moyen que ce soit la... Quand j'ai balancé ma frappe, il y l'autre voiture qui arrivait. Il Y'a a moyen que ce soit l'autre voiture qui l'ait écrasé frérot. C'est comme si je balançais une para contre cette porte en rebond, tu vois. On se rendait compte qu'il y avait un joueur juste ici, qu'on l'exécutait dans tout le monde. Ah ouais. Du mouvement par ici. tu poches. Qui... Là, je lui fais croire que je pars, alors que je pars pas. Ah. Oh, sale chien. Là en gros il y a la zone qui push les gars Le hangar là c'est le dernier truc qui est en zone Le mec va devoir sortir S'il sort par devant l'hélico ce truc là Il va devoir traverser là il est mort S'il sort par derrière il a le temps de toucher ici il sera pas mort Et là ce qu'on peut voir les gars C'est que ce mec Il a quelque chose d'un peu spécial Je sais pas si vous avez vu c'est déjà, il joue RPG. Bon, ça, c'est pas très grave, tu vois. C'est normal, même. rentre. Il avance que en fonction de moi depuis tout à l'heure, les gars. Il avance que en fonction de moi, en fonction de mes mouvements, mes déplacements. Et deuxièmement... Il a tout contre le bouclier, tout en ayant un bouclier. Hop, petit pré-shot de la termite. Ce mec, il streamhack ou il Mais Il n'y a pas plusieurs options en fait. Hop, Il a reposé le bouclier, lance roquette sûrement. Il est dans le gaz. Je vais lui proposer. Là, on va l'inviter à faire sa vie dans le gaz. Regardez, il a préféré mourir dans le gaz plutôt que d'afficher son pseudonyme. Ouais, comme ça, on dirait pas. tu euh, quand quand arrives sur live, tu connais pas et tout, tu peux dire ouais putain, il fait que crier, à, crier à ça et tout. Mais en fait, il y, y a des comportements qui sont flagrants, genre des choses que des, des personnes normales, elles feraient pas. Alors que eux, ils font tout comme ça. La taille du rat, a pour mourir dans le gaz, comme ça, c'est un gros rat. Jusqu'au Guatemala, on te regarde. Je, je, euh, je bois votre café, les gars. Voilà, je voulais vous le dire quand même. Moi je suis jamais dans ce cas, mais je streamaquais pas, juste je suis un gros débile. Ouais mais lui nonal, j'entends ce que tu dis tu vois frérot. Mais lui par exemple, <coughs> ça se voit que c'était pas un débile. Je dis ça, tu sais pourquoi Parce que à la mi. En fait, quand tu tiens une, une, une ligne. Déjà, c'est que t'es pas mauvais. Regarde, comme ça. Tu vois ce que je veux dire Mais quand tu tiens une ligne, que le mec décale, que tu tires une seule balle et tu te casses, c'est rang que t'es pas mauvais. Et je dis ça par rapport au fait que il a pris la ligne à la termite, parce qu'il savait que j'avais un bouclier, et il a pré la termite tout en partant en cover. En gros, ça a fait comme ça, par exemple. Imagine, j'attends que quelqu'un arrive là, ça a fait ça. Et tu prends un autre angle. Ce joueur il m'a fait exactement ça frérot. Ah. Elle n'est pas allée loin la bagnole. Alors là les gars grosso modo je suis en bord de zone. Enfin je suis en pardon, je suis en milieu de zone. Ce qui fait que concrètement je peux rien faire. Si je sors, challenge ces gens là, il y a des gens de la hauteur ou des gens complètement à l'opposé qui peuvent me tuer. Si je vais là pour tuer les gens qui arrivent d'ici, exactement pareil. Les gens de là ou les gens de là vont me tuer. À partir du moment où il y a une colline... D'un côté et une colline de l'autre qui prennent les tu t'es complètement entouré et tu peux faire qu'une seule chose, c'est patienter. C'est le petit cours, euh, petit cours coaching, les gars. Je sais que ça vous fait plaisir. À chaque fois, il y a des bons retours. Donc, euh... Intro direct, YouTube. À tout moment, frérot, je prends un pruneau par cette maison. Et il y, y en a un autre qui arrive par l'autre fenêtre. Quand t'es positionné ici et que ces gens-là, ils partent, tu te mets une fenêtre à une porte histoire de voir ces gens qui avancent, ok Donc là... Oh, un ballon. Attends, <rire> Donc tu te mets comme ça, tu vois. Tu check. Et là, tu regardes. Tra Tranquille ou pilou. Juste, juste tu regardes. Et logiquement, s'il y a quelqu'un là à droite, on devrait le voir passer. Voilà, il est là. Il est contre la maison, là. Hop Petite glissade derrière. Cinq. La Facile, ça nous aura pris qu'un stuff. Maintenant on se repositionne. On sait que ce quartier est complètement clair ok Tout à l'heure on a vu que la frappe de précision partait de par là. Donc je m'oriente quand même par ici, histoire de pas prendre une tête. On attend. Il reste 3 personnes. Donc il y a lui, il en reste deux autres. Probablement un là et un là. Sachant qu'il y a une Gitoun, un là, et un à savoir s'il est plutôt dans ce secteur ou plutôt dans celui-là. C'est moi qui ai la zone la plus proche. On se, on se rappelle qu'il y a eu lui qui a balancé le, la frappe de précision. Donc logiquement, il sera, il sera calé contre ce mur. Contre ce mur. ou Soyez sûr que contre ce mur-là, on va, on va se retrouver avec un ou deux joueurs. Et par la gauche, il n'y a pas de raison que quelqu'un avance. Vous savez pourquoi Une arme avec laquelle je peux lui tirer dessus. Et on la joue qu'avec cette arme, on est joueur. Pas loin. Bon. Bref. Là, personne va arriver de ce côté. Regardez bien. Il va partir plus vers la gauche, vers ses cailloux. Parce que là, de ce côté-là, il y a zéro cover, les gars. Donc là, il a pas le choix. Ah, bah. Mais c'est illogique Pourquoi tu fais ça tu, tu me fais avoir tort en plus ça. On ne sait quoi Juste parce qu'il m'a fait avoir tort hein. bon, allez Du coup situation de 1 contre 1 Du coup 1 contre 1 final On voit que le dernier joueur est là Il m'a repéré Je l'ai repéré je peux, mettre, je peux mettre ma musique de fin Je balance une paralysante derrière lui Je flanque I am assist. Ouf Gaillard a assist Joueur manette les gars Mais c'est pas grave Faut juste attendre que mes stuffs se rechargent <rire> distance, il a raison, il joue bien. Ah c'est qui n'a